Alors bonjour à tous, ici connaît une petite vidéo pour vous montrer comment agencer, sinon comment avoir de très bonnes couleurs lorsque vous faites des créas sans forcément être un pro en matière de, de design et tout ça. Donc pour ceux qui utilisent Canva, qui veulent illustrer leurs posts sur les réseaux sociaux, et qui veulent faire de très bonnes créas ou bien des flyers, tout ça, comment faire en sorte que vous puissiez avoir de très bonnes couleurs qui sont jolies, agréables et puis qui attirent l'attention des gens alors, vous pouvez essayer, même si vous n'avez pas Canva Pro, vous savez que si vous n'avez pas la version Pro de Canva, Canva, donc on va voir ça à l'écran. Si vous n'avez pas un compte Canva, il faut ouvrir. un, hein. ouvrir un compte Canva, c'est gratuit. Vous pouvez avoir Canva gratuitement. On va parler dès le départ. Supposons que vous avez déjà choisi votre design de base, celui que vous voulez utiliser pour votre article. Il suffit seulement de glisser le design. Voilà, vous pouvez passer par un, un élément de forme d'abord, avant de glisser, vous pouvez glisser directement si ça passe. Donc, supposons que... Euh, je vais utiliser ça euh, comme euh, ce qui est à l'écran là, comme design donc euh, je vais remplir en principe soit mettre ici le site internet euh, bon supposons que mon site internet c'est ça mon site internet c'est marketing-pratique.com donc je mets le site internet ici je vais dégrouper et puis là J'ai mon site internet, 3douvremarketing-partic.com. Ça, c'est le site internet du cabinet AMP. Donc, je mets mon site et puis je mets mon message marketing, vendez plus facilement. Vendez plus facilement. Et puis, je mets ici, cabinet AMP. Voilà. Maintenant, la couleur qui est là, là ce n'est pas la couleur du cabinet AMP. Ce ne sont pas les codes couleurs du cabinet AMP. Voilà, donc je vais aller dans « Style », je vais aller dans « Style », si je ne vois pas « Style », je clique sur « Plus » pour qu'on puisse me montrer beaucoup plus de détails et puis je vais. Donc, je vais dans « Style » et puis je cherche les palettes de couleurs, il y a les palettes, il y a les ensembles de police et puis il y a les combinaisons, c'est-à-dire les couleurs et les polices en même temps. Ensemble de police et puis ça, c'est à gauche là, palette de couleurs, donc je viens, j'affiche tout et puis je regarde les palettes de couleurs dans lesquelles se trouvent mes codes couleurs, les codes couleurs de mon entreprise. Donc, par exemple, le cabinet AMP, c'est bleu pu il, il y a un bleu pu il, il y a un rouge pu tout ça. Donc, euh, je cherche ici, voilà. Par exemple, il y a bleu pur, rouge, et puis il y a un peu de jaune dedans, ça c'est cabinet AMP. Donc, je clique dessus. Quand je clique dessus, automatiquement, Canva me donne une combinaison qui est un peu plus jolie. Ça aurait été moi-même qui choisissais les couleurs par éléments. Peut-être que je n'allais pas faire de très bonnes combinaisons. Mais quand je clique directement dessus, il me donne une combinaison. Je clique encore une deuxième fois mais dans une autre combinaison, une troisième fois une autre combinaison. Donc je peux tester plusieurs combinaisons comme ça, et puis voir la combinaison qui me plaît, hein, et puis télécharger ma créa. Donc ça aurait été moi, j'allais prendre ça, je peux prendre ça. Voilà, je vais changer une autre image, mais ce n'est pas l'objet de l'article. L'article, c'est comment avoir de très belles couleurs qui sont bien agencées sur mon article. Donc ça euh, aurait été moi, j'allais prendre ça. Donc je termine et puis je télécharge en haut, et puis c'est terminé. Ou bien je prends le rouge voilà qui me plaît encore aussi ça aurait été une autre palette de couleurs ou bien un autre ensemble je choisis je cherche et puis je clique dessus il me donne par exemple là vous voyez donc je peux jouer avec ça comme ça si vous avez ouvert votre compte Canva suite à cette vidéo là que vous avez testé ce que je viens de faire sous vos yeux là vous pouvez mettre en commentaire votre créa pour que je puisse apprécier